Je suis M. Yann Bernard, euh, bon, j'ai assuré le, le webinaire euh, Nanook il, il y a cinq minutes euh, avec mes collègues et euh, je, vais, euh, je vais reprendre euh, sur la partie bokeh, sur un sujet euh, tout à fait euh, différent qui va nous permettre de découvrir ou redécouvrir euh, les domaines. Hein, donc, euh, donc les domaines, c'est la grande force de, de votre portail euh, bokeh. Euh, et ça vous permet vraiment de mettre à jour, de valoriser vos fonds de différentes façons euh, à travers votre portail euh, Bokeh. Alors, euh, je vais commencer par contre par une petite parenthèse qui concerne les clients euh, Nanook, mais euh, les, les clients qui utilisent d'autres SIGB derrière, euh, euh, ça va vous intéresser quand même aussi, hein, bien sûr. Euh, donc... Lorsque l'on fait des paniers de notices sur, euh, sur Nanook, euh, il est tout à fait possible d'exporter ces paniers sur Bokeh. Hein, donc, euh, vous avez ici la notion de, de panier de notices. Par exemple, on va prendre un, un, un panier qui s'appelle Spirou. Et en fait, ce, ce, ce panier Spirou, en fait, j'ai fait en sorte qu'il soit exporté dans Bokeh. Euh, de façon à ce qu'il dans, dans euh, qu puisse être visible euh, sur bokeh quelques temps plus tard. Alors, quelques temps plus tard, c'est-à-dire le lendemain, tout simplement. Donc, un panier, c'est comme une notice. Hein, euh, vous le créez aujourd'hui et il est visible le lendemain. Donc ça, je, je voulais en parler tout à l'heure. On n'a pas eu le temps, hein, mais voilà, vous, euh, vous avez cette possibilité de, de créer des paniers. Euh, ce qui est très important c'est que chaque bibliothécaire dans une équipe peut créer ses propres paniers qui peuvent être des paniers de coups de cœur par exemple et décider de les exporter dans, euh, dans Bokeh donc cette fois-ci on va prendre notre, euh, notre Bokeh donc euh, ben, vous connaissez cet environnement qui est notre environnement et du coup, tu es dessus les paniers dynamiques, tu as un accès ou pas euh, ouais, ben, on en parlera je préfère parler de je préfère okay. parler des Pardon. domaines un... Du coup, juste une petite insiste. En fait, ce sera c'est la possibilité qui va arriver dans la nouvelle version de Bokeh de faire également des domaines à partir des critères de recherche avancée de, de Nanook. Donc ici, on a un portail Bokeh sur lequel je suis connecté en administrateur. Donc les domaines sont accessibles via la console d'administration, euh, l'icône d'administration hein, en haut à gauche, donc ça c'est déjà possible, ou bien les domaines sont également accessibles par l'accès pro, euh, ici. Donc un domaine, qu'est-ce que c'est finalement C'est euh, moi, moi je dis toujours un domaine, c'est pouvoir. Euh, Proposer à des profanes, c'est-à-dire à, à vos lecteurs, bah des, une sélection de documents. Et cette sélection, vous allez la constituer avec des outils professionnels. Mais la vocation du domaine, c'est bien de s'adresser à, à ses utilisateurs et à mettre en, avant des, euh, mettre en avant des documents. Donc, on va avoir une première phase qui va être de créer des domaines. Donc, comment on va pouvoir créer des domaines sur, euh, sur Bokeh et ensuite on va voir une deuxième partie sur comment je mets ces, euh, ces domaines en, en avant sur le portail on a différentes façons de le faire euh, donc je vais prendre une, euh, un premier domaine hein, qui va être un domaine euh, sur une thématique donnée alors ceux qui m'ont vu en démo vous allez rire parce que c'est toujours cet exemple que j'utilise euh, et c'est vrai qu'il était vraiment d'actualité il y a deux ans lorsqu'on fêtait le, le centenaire de, de l'armistice euh, de la guerre 14-18 ben, c'est justement euh, ce domaine 14-18 donc ici on a un différent type de différentes options donc on va pouvoir en cliquant sur le petit crayon euh, accéder à la gestion, à la création d'un domaine donc un domaine qu'est-ce que c'est c'est des critères qui vont nous permettre de sélectionner des documents. Les critères peuvent être des critères qui concernent les types de documents. Je souhaite uniquement des livres, des revues ou des articles du portail. Mais vous avez la possibilité de sélectionner différents supports. Et ces supports, ça peut être également des ressources électroniques. Par exemple, ici, je suis abonné à 10 music. Donc, si je coche cette case, on verra sur un autre domaine plus tard, je vais avoir des ressources dits musiques. Euh, on va également pouvoir chercher des genres. Donc là, on va plutôt être sur les genres de votre SIGB. On va pouvoir également faire des domaines par langue. Si vous avez des fonds particuliers, des fonds en langue étrangère, vous pouvez les valoriser ainsi. Et différents autres critères. Celui-ci, il est très important. C'est la notion de nouveauté vous pouvez dire que vous allez créer un domaine qui ne concerne uniquement les documents ayant un statut de nouveauté dans votre, dans votre fond. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des domaines avec soit des mots matière. Donc ici, j'ai voulu faire quelque chose sur la guerre 14-18. Alors, je suis allé chercher... Euh, différents euh, mots matières. Hein, donc, euh, il suffit de faire première. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure, il va me proposer un certain nombre de mots matières que je vais sélectionner ou pas. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des indices de donc les indices d'e-way, euh, bien entendu, on n'est pas forcé de connaître ces de-way par cœur. Voilà, première guerre mondiale, hein, il suffit de, de, de, de, de saisir les premières, les premières lettres et il va vous, vous suggérer les bons indices d'e-way. Et on valide. Donc il est également possible de faire une restriction au niveau des localisations. Je souhaite juste avoir des documents d'une bibliothèque précise de mon réseau, d'une section, d'une annexe ou des documents d'un emplacement précis. Il y a une question sur d'où viennent les mots matières. Oui. Donc, ils viennent du SIGB. Oui. En fait, ils viennent du SIGB. Ils sont exportés, exportés dans vos notices. Tous les mots matières qui seront embokés, c'est des mots matières qui existent dans au moins une notice. Il y a également une question sur la, la gestion des nouveautés entre le, le SIGB et le cosmogramme. Donc, sur les nouveautés, en fait, ben, ceux qui ont Nanook, vous avez le statut nouveauté hein, sur, euh, sur Nanook. Donc, le statut de nouveauté, c'est vous qui décidez, en principe, lorsque vous faites une acquisition, qu'un document apparaît, à, à une, est une nouveauté sur une période donnée, un mois, trois mois, euh, en fonction même du, du, du type de support, en fait. Et on va utiliser cette information pour savoir si c'est une nouveauté. Sur les, les bibliothèques, les réseaux qui ont un qui ont une, une bibliothèque départementale, par exemple, vous pouvez dire qu'un document qui vient d'arriver par la bibliothèque départementale est aussi une nouveauté, tout simplement. Donc, dans le Cosmogramme, on peut paramétrer en fonction du SIGB euh, comment est calculée euh, la date de, de fin de nouveauté, pendant combien de temps une notice est considérée comme une nouveauté en allant chercher un champ Unimark, donc pour l'annonce automatique hein. Euh, mais on peut, on peut aller chercher un champ Unimark dans la zone 995 et rajouter éventuellement un nombre de jours Parmi les autres options du, de la, du domaine, on peut aussi faire en sorte que le domaine devienne un favori utilisateur Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'utilisateur va pouvoir dans, un, dans une sorte de recherche suivie dire que c'est un domaine qui m'intéresse et je voudrais être prévenu lorsqu'il y a des nouveautés rattachées à ce domaine. Donc ça, c'est à vous de décider domaine par domaine. Est-ce que ça a vocation à être des domaines qui vont être suivis par les utilisateurs Des fois, c'est pertinent, des fois, ce n'est pas pertinent. Euh, J'oubliais, dans la partie autorité, on va très très loin dans la logique. Et notamment, on peut tout à fait avoir un domaine... Qui, euh, qui met en avant euh, un fonds particulier de votre bibliothèque donc par exemple dans, euh, dans Nanook hein, j'avais créé un fonds qui s'appelle le fonds Noël le fond Noël c'est un fond avec euh, des livres sur le père Noël etc et bien, on a la possibilité de faire un domaine uniquement avec les documents qui appartiennent à ce fond voilà etc euh... etc à ce niveau-là, est-ce qu'il serait aussi possible de cumuler les critères de classe du way Donc là, par exemple, les 200 et les 900, mais pas ceux qui sont au milieu. Au milieu. Oui, on peut mettre plusieurs de way, euh... Là, vous voyez, moi, j'en avais mis beaucoup. Vous faites ce que vous voulez. Vous sélectionnez entre les… On va, va cumuler des critères et en fait, sur les critères, euh... sur les critères… Euh, il y a une, euh, un opérateur « ou. Hein, donc là, si vous voulez, on accumule les différents mots-clés qui vous intéressent. Donc, euh, D'ailleurs, pour la musique, on a la notion de PCDM4 et pareil, hein, vous allez pouvoir ajouter des, euh, euh, différents champs. Il y avait encore une question aussi sur les nouveautés, mais par rapport au livre PNB, est-ce qu'ils sont pris en compte Ah, j'ai posé la question aux développeurs, on verra. Ouais. Alors, je vais vous montrer la suite de l'opération derrière sur un domaine. Et après, je vous montrerai qu'on peut aussi créer des domaines avec des paniers. Donc, lorsque vous avez, vous jugez que vous avez mis assez de critères, vous allez pouvoir cliquer sur le, la petite, le petit bouton en haut à droite. Et qui va nous permettre de jouer le domaine c'est-à-dire de, de lancer le, le domaine, de voir ce qu'il donne. Hein, puisque finalement, ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'était une requête. Et maintenant, cette requête, elle se, elle se matérialise avec une liste de documents. Alors, quelquefois, ça peut arriver, on est déçu, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'on a mis trop de critères Est-ce que notre base, ferait peut-être lui donner un petit, euh, un petit coup, nettoyer les autorités, des choses comme ça, ça, ça peut arriver. Hein, donc, euh, à tout moment, vous pouvez retourner modifier vos critères. Ici, bon, on est sur cette fameuse liste de documents euh, Guerre 14-18 et vous avez un certain nombre de documents. Euh, avant de publier ces documents sur le portail, on a rajouté, ça c'est une nouveauté qui est arrivée euh, cette année, la possibilité de régénérer les vignettes des documents. Hein, parce que quelquefois, euh, bah en fait, on fait un domaine avec des documents qui n'ont pas encore de vignettes donc en cliquant sur ce, sur ce bouton on va pouvoir euh, récupérer toutes les vignettes manquantes sur tous les documents et donc l'intérêt derrière c'est que lorsqu'on va publier ce domaine sous forme d'un kiosque de notice par exemple sur, sur Bokeh euh, vous allez avoir euh, bah, le maximum de documents avec des vignettes n'oubliez hein, pas que dans certains cas, vous avez la possibilité, lorsqu'on ne trouve pas de vignette, même en régénérant le cache, que pour un ou deux documents, vous puissiez manuellement rajouter une couverture en trouvant une source alternative. Ça reste possible. Donc là, je vous ai montré la construction d'un domaine avec des requêtes dans, euh, directement dans Bokeh. Il y a une deuxième possibilité pour constituer un domaine. Donc, ce domaine, je vais l'appeler euh, BD, par exemple. Donc je valide, et là en fait, vous avez vu, il y a un petit euh, caddie, marque déposée. Et ici, en fait, ce que je vais pouvoir faire en créant un domaine, c'est créer un domaine en additionnant des paniers. Donc, tout à l'heure, je vous avez vu, j'avais créé un panier dans Bokeh qui s'appelait Spirou. Et bien, mon panier Spirou, je le retrouve ici. Mais ce qui est bien, c'est que dans Bokeh, on va pouvoir additionner nos paniers. Et donc, dans ces cas-là, moi, je vais ajouter Tintin. Voilà, donc on voit qu'on a nos deux domaines qui sont ici, et éventuellement on pourrait rajouter euh, d'autres euh, euh, paniers qui ont été faits directement dans, euh, dans, dans, dans Nanook. Donc l'intérêt derrière, c'est d'additionner des paniers de collègues. Et donc je vous en parlais tout à l'heure lorsqu'on était sur Nanook. On pourrait tout à fait avoir euh, un principe dans une bibliothèque où on dit euh, ben voilà, chaque bibliothécaire va nous mettre ses trois coups de cœur de, du mois, ou ses trois coups de cœur du trimestre. Et on va faire des paniers partagés. Et derrière, ces paniers partagés, on va les additionner dans Bokeh pour faire un panier qui va s'appeler les coups de cœur des bibliothécaires. Donc, même principe derrière. On a nos, euh, on a nos notices. Et on a les couvertures qu'on a récupérées. Donc, voilà une deuxième façon de, de créer des, des domaines. Yann, juste une petite question. Oui. Euh, tu disais, donc euh, il y a quelques minutes, que si on n'avait pas des bons résultats, il faudrait peut-être nettoyer euh, la base et euh, est-ce que les notorités qu'on nettoie dans Nanook sont automatiquement nettoyées dans le Bouquet ou faut-il faire un traitement particulier donc, quand on a Nanook par exemple ah, euh, Alors j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'il y, y, y a un peu de tout en fait. Je sais qu'il y a des traitements aussi dans le Bouquet qu'il faut de temps en temps faire pour bien nettoyer les choses. Euh, ouais, je préfère un bonus. Est-ce qu'Arnaud peut répondre à la question euh, donc donc, les autorités, en fait, elles vont être. Euh, si les autorités sont corrigées, elles vont être corrigées côté, euh, côté bokeh. Euh, après une autorité qui a été, par exemple, supprimée, elle va se retrouver. Euh, elle peut se retrouver orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de notice reliée euh, côté, euh, côté bokeh. Mais euh, si on a, par exemple, fusionné des autorités, euh, il n'y aura, aura pas une fusion automatique qui va se faire euh, côté, côté bokeh. Par contre, si vous avez rattaché des notices Nanook à une autorité, elle va bien apparaître. Il faudra s'assurer si vous créez par exemple une nouvelle autorité, là il faudra la mettre manuellement dans votre domaine. Voilà, la remettre dans votre domaine si elle est nouvelle. Si c'est l'autorité qui a été transformée, elle sera conservée. Je ne sais pas si c'est très clair. <rire> Et dans le cas où on n'a pas Nanook, je crois qu'il y a des outils de nettoyage, il me semble. Bah on a, non, oui, c'est pas très clair. Ouais, je comprends. Euh, donc normalement, il n'y a pas de traitement à refaire. Il faut, en fait, si vous faites quand même des modifications importantes dans vos autorités, il faut vérifier euh, euh, que bah, les autorités, les nouvelles autorités, ont bien été remplacées dans les domaines. C'est surtout ça. Au niveau des facettes, il n'y aura aucun problème, mais au niveau des au niveau des domaines, il peut y avoir effectivement des impacts euh, si vous modifiez les autorités dans votre SGP. Alors, je regarde l'heure, donc derrière, comment valoriser les domaines sur votre portail bokeh Il y a différentes façons de le faire. Donc ici, on va voir déjà la première possibilité, c'est en fait de permettre aux utilisateurs... Et bien, si ça n'apparaît pas, effectivement, il faut recorriger vos domaines. Vous n'êtes vous pas obligé de refaire les domaines, mais il faut peut-être les mettre à jour. Ici, oui, on a ce qu'on appelle une boîte domaine qui nous permet de publier différents domaines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans, dans pas mal de, de portails en fait. Par exemple, si je clique ici, je vais arriver euh, sur mes documents, euh, les documents que je viens de, de, de mettre en place. C'est comme si on faisait une recherche et on va pouvoir faire une recherche euh, dans ces différents documents euh, avec des facettes. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on met en place souvent sur, sur des portails, hein, ce qui nous permet notamment de valoriser des nouveautés. Hein, donc, comment, euh, comment ça se passe finalement C'est une boîte hein, c'est une boîte euh, de type domaine. Et derrière, on a décidé qu'on va afficher un certain nombre de, de documents, plutôt on pourrait mettre un certain nombre de, de domaines. Et après, on va pouvoir modifier, euh, <coughs> pardon, modifier le, le type d'affichage. Ce qu'il fallait montrer, pardon, c'est que ce qu'il euh, qu faut sélectionner, c'est le domaine racine. Et que ce sont les sous-domaines de ce domaine racine qui vont apparaître ici. Exact. Donc là, c'était le domaine euh, roman, semble, qui était choisi. Une Deuxième façon de mettre euh, en avant ces domaines, c'est de les faire passer dans des kiosques de notices. <coughs> donc là, juste sur, oui. sur, sur les chose précédente, excuse-moi, oui. c'est euh, donc les vignettes qui apparaissent. Ce sont des vignettes qui sont, une, qui sont définies dans chaque domaine. Ah oui, autant pour moi. C'est sûr que 14-18, il est un petit peu hors sujet. <rire> voilà. Donc, on a la possibilité également de valoriser ces, euh, ces domaines avec des kiosques de notices. Donc ici, ça ne va pas être les domaines qui vont apparaître, c'est des notices. Donc ici, on va pouvoir choisir bah, différentes formes. Hein, tout dépend du... Euh, euh, du thème qui a été choisi hein, euh, et des options d'ergonomie et ensuite on va pouvoir décider bah, quel, sont les, euh, quel est le domaine qu'on va décider d'afficher moi tiens, je vais afficher le domaine BD après bah, je vais pouvoir choisir bah, quelle, est la, euh, quelle est la forme que je vais décider, donc ça c'est déjà possible sur les portails bokeh actuels la nouvelle version permettra de, de définir un petit peu plus d'options hein, mais ça c'est déjà, euh, déjà possible euh, alors je vais activer ce code MBD et après je vais vous dire à quoi, à quoi ça va servir euh, etc, etc bon, on va dire que c'est bon, hein, on va publier Euh, je ne sais pas je me suis peut-être trompé de domaine c'est bizarre ouais. autant pour moi on va prendre 14-18 c'est un peu, un peu différent voilà donc ici on met en place nos, euh, un, un kiosque de notice avec les différentes notices du domaine Et là, on va pouvoir naviguer. Donc là, j'ai choisi une forme bon, qui, qui, dépendait du, euh, qui dépendait un petit peu de la, de, de la feuille de style qui a été choisie. Donc, le kiosque de notice, il a, il a aussi cet avantage-là. Euh, C'est qu'on va pouvoir euh, proposer avec ce kiosque bah, des domaines qui vont être plus des domaines d'actualité. Hein, on, on en parlait, euh, on peut avoir un un auteur, un musicien ben, qui a une actualité récente euh, soit parce que ben, on en parle beaucoup euh, parce qu'il a sorti une nouveauté soit malheureusement aussi parce que cet auteur vient de nous quitter donc là l'intérêt du domaine c'est que très rapidement on peut créer un domaine sur cet auteur euh, et mettre, mettre, en avant son, euh, euh, mettre en avant des, des œuvres de, de cette personne Hein, euh, on avait créé, par exemple, euh, alors attendez, ce qu'il est encore là. Oui. Voilà, par exemple, on a ici Manu Dibango. Alors, euh, autre possibilité. Alors, là, par contre, je ne sais pas. Je l'ai activé. Pourtant, le domaine, c'est, enfin, le, le kiosque de notice il va être publié sur votre portail, c'est très bien. Mais il y a la possibilité, via un code embedded, un petit, un petit bout de code, de prêter ce domaine, par exemple, à votre mairie, à votre interco. Euh, Supposé, par exemple, dans votre, euh, dans votre ville, vous avez, euh, c'est ce qui se passe chez moi, hein, j'ai euh, des rencontres parents-enfants avec des professionnels de la petite enfance qui interviennent. Euh, sur des thématiques comme euh, comment faire manger mon enfant euh, comment, euh, comment aider euh, mon enfant à, à faire ses devoirs, etc. Donc rien n'empêche la bibliothèque de finalement de créer une petite euh, bibliographie autour de cette thématique et que cette petite bibliographie soit mise sous forme d'un code MBID directement dans le site de la mairie. Hein, il y a juste à copier le, le code. Et ben ça ça c'est quelque chose de, de possible avec un, un domaine... Euh, un kiosque de notice bokeh. Euh, il est là. Hop. Vous voyez, il est en bas à droite. Et donc, derrière, avec ce, ce petit code, votre collègue de la mairie peut afficher exactement le même kiosque de notice sur le site de, de la mairie. Ça, c'est quelque chose de possible. Une autre façon de mettre en avant euh, les domaines, c'est. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu passer ça la notion de boîte auteur. Euh, donc, qu'est-ce que c'est une boîte auteur ben Finalement, c'est que plutôt que de mettre en avant des documents, on va mettre en avant des gens. Alors, c'est quoi l'intérêt de mettre en avant des gens, Alors, de, de en, en avant des gens Par exemple, euh, dans les domaines, j'ai un domaine qui s'appelle comédie. Voilà. Et ici, je vais appeler... Et dans, ces, dans ce domaine comédie, en fait, ce domaine comédie, c'est un domaine où on a fait une sélection sur des DVD avec le genre comédie. Et plutôt que de mettre en avant des pochettes de DVD, des couvertures de DVD, je vais mettre en avant les acteurs. Donc, je clique ici par responsabilité et je cherche un, un acteur. Et donc mon domaine va, être, va vous montrer des acteurs, Clovis Cornillac, Yves Montand, Edouard Baird, etc., etc., Et donc là, le cheminement de la personne, c'est, ben voilà, je vais cliquer sur Clovis Cornillac, par exemple. Je vais arriver sur ce qu'on appelle la fiche auteur. qui présente le comédien, la personne. Et surtout derrière, je vais avoir accès aux documents qui sont dans la bibliothèque avec cet acteur. Donc vous voyez, c'est une façon de mettre en avant son fond, mais d'une façon un petit peu différente. Hein, donc, ça peut marcher avec des musiciens, ça peut marcher avec des, euh, différentes, différentes personnes. Et ça permet également de, de mettre en avant votre, euh, vos fonds d'une façon alternative. Euh, autre possibilité de valorisation, euh, vous avez la possibilité maintenant de modifier votre, euh, recherche, euh, votre recherche classique. Et ici, si on va avoir la possibilité d'activer des domaines au niveau de la recherche. Donc ça, ça va vous permettre en particulier, si vous avez un fonds local, un fonds jeunesse, une recherche sur l'agenda, d'avoir de des critères de recherche de présélection. Voilà, ici en fait, euh, attendez, hop, je vais faire, je vais pouvoir restreindre ma recherche aux comédies. Ici, si je fais une recherche à vide. Voilà, je ne fais plus une recherche qu'une recherche sur une sélection de documents. Donc, ça, c'est quelque chose de, de, de très pratique parce qu'effectivement, hein, tout à l'heure, je vous montrais le fonds Noël. Hein, J'aurais pu développer, euh, faire un, un domaine là-dessus. Et en fait, si vous avez un, un fonds particulier, euh, vous pouvez créer ce fonds via un domaine et ensuite mettre en place une recherche sur ce domaine. Ok. Je voyais qu'il y avait euh, il y a beaucoup de petits trucs qui clignotaient. Il y a peut-être pas mal de questions. Euh, non, pas plus que ça. Euh, il te fait applaudir, surtout. <rire> euh, <rire> non, tu euh, n'as pas montré qu'on peut également euh, filtrer les critiques par euh, les avis. Ça, je pense que les gens connaissent. Ouais. Et surtout, de. Euh, euh, par contre, il y a une question… Comment faire pour mettre un carrousel dans un article Ah oui, euh, autant pas. Ah Géraldine n'applaudit pas, elle dit bof. Ok. Donc vous avez votre gestion d'articles et euh, vous pouvez effectivement euh, ajouter euh, des carousels de notices directement dans un article. Euh, je prends n'importe quel article, il hein, n'y a pas de, pas de problème. Et en fait, dans l'édition de l'article, ici, vous avez ce petit bouton. Voilà. Ah. Et... Euh... Ah bah tiens, oui. Attends, par contre... Là, j'ai l'effet des mots. Euh, J'ai un petit effet des mots. Alors d'habitude, en fait, il nous propose en fait de, de de créer un kiosque de notice et il va nous proposer un domaine à afficher. Là, on a un petit euh, un petit souci que j'espère temporaire. Ça, cette in intégration d'un kiosque dans un article, c'est quelque chose de déjà possible avec la version actuelle. Je vais avec un autre article, mais euh... Voilà, je l'ai fait Bonaldi, ça marchait à la répète. Ah oui. oh non, c'est là. Donc quand ça fonctionne, bien, vous pouvez tester sur vos portails respectifs. Hein. Euh, voilà, il va vous proposer un kiosque. Et vous pourrez derrière modifier le, modifier le kiosque. Et donc pour filtrer les avis par domaine. Alors les avis par domaine. Alors celui-là. Alors, celui-là, je t'avoue que celui-là, je ne le maîtrise pas. Tu <rire> as un exemple au-dessus qui existe déjà, hein, qui okay. sont une, qui est une boîte à vie. Là. Voilà. Donc, le paramétrage, c'est euh, une boîte, euh, ah, boîte d'avis. Et pareil, on peut la filtrer sur un domaine. Alors, euh, du coup, il faut qu'il qu y en ait. Par contre, euh, peut-être que sur euh, 14 minutes, je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup d'avis. Non. Euh, et donc ça permet de faire euh, des pages thématiques où vous allez avoir des critiques sur, euh, sur le domaine. Et on peut sélectionner euh, les avis que de bibliothécaires, pardon, première page, première page, hum. tout en bas, que des avis de professionnels ou des avis d'abonnés ou euh, tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans la barre de recherche, Émilie dit qu'elle n'a pas tous les domaines qui apparaissent. Alors, les seuls domaines qui vont apparaître sont les domaines qui sont indexés. Euh, et euh, ce que oui, c'est aussi quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu as sur ce portail-là la possibilité pour un abonné de se mettre de choisir un domaine favori. Ah oui, activer les, les favoris de l'utilisateur. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement. Euh, alors, on va regarder si Léon s'est mis des favoris, par exemple. Alors, mes prêts, mes suggestions... Mes... Je peux te remettre à 100% mon écran, parce que tu es à 80% ouais. Mes sélections. Ouais, mes sélections, c'est bien ça. <coughs> Donc là, en fait, la personne a pu suivre, se créer des différentes, euh, différentes choses. Euh, notamment, il a pu se créer des, des recherches suivies. Euh, mais en principe, il va pouvoir également suivre des, des domaines. Mais effectivement, je ne sais pas si... Ouais, on n'a peut-être pas créé des domaines suivables que l'on peut suivre sur l'interface. Sur euh, je vérifie. Non donc en fait, lorsque vous créez un, un domaine, il suffit en fait, de dire, hein, de définir que c'est un domaine qui peut être mis en favori. Ah si, justement. Ça a été activé ici. Donc en principe. Bon, ça a peut-être bougé dans le magasin de thème. Hein. Euh, donc il y a une autre question, c'est faire une recherche euh, qui se limite à l'agenda ou aux articles. Euh, en fait, ce, ce serait en faisant un domaine sur le type de document euh, article. C'est possible. Donc ici, on va prendre celui-là, par exemple. Et en fait, on a des types de documents et le type de document article est ici parce que n'oubliez pas qu'un article vous pouvez l'indexer comme un objet documentaire et donc derrière l'article peut faire l'objet d'un domaine particulier alors Alors, est-ce qu'on peut afficher les prix ou autres sous la vignette dans une recherche euh, Donc on peut configurer euh, ce que, ce on a, les champs qu'on affiche euh, sous la vignette dans une recherche. Euh, ça, ce n'est pas exactement par rapport au domaine, c'est dans le paramétrage euh, de résultats de recherche, là dans la clé à molette. Euh, toc, toc. Non, c'est au début. Ah du coup, il ne l'a peut-être peut ah oui, c'est ces informations, c'est ça ouais, euh, Oui. alors dans, la, dans le magasin de thèmes, là, pour l'instant, il y a des valeurs par défaut. Dans la, dans la version d'avant, on pouvait choisir. Bon, actuellement, c'est plus possible euh, au niveau de la, la notice complète. Mais effectivement, là, il manque le, au niveau de la facette, il manque le, les favoris utilisateurs. Avant, c'était au niveau de la de la recherche, et on pouvait s'abonner comme ça à la, à la volée. bon Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah oui, si après on peut aussi filtrer un, un profil un domaine euh, Normalement oui, je crois. <rire> si vous voulez faire, par exemple, un profil, une page jeunesse ou une page euh, numérique, vous pouvez filtrer le, le, un profil par rapport à un domaine La réponse est oui. Donc Ici, vous voyez, c'est la configuration du possible du, du domaine. Et en fait, on peut décider que, bah, ce profil-là, je ne vais pas le faire, hein, mais euh, ne concerne que les comédies. que voilà. C'est vrai que vous pouvez créer des domaines extrêmement larges euh, ou bien vous pouvez tout, un, tout simplement faire un, un petit portail, hein, un sous-portail, comme on dit, sur un fonds particulier. Hein. Vous avez un, un fonds remarquable issu d'un don qui a été, euh, qui a, qui a été euh, donné à la bibliothèque. Vous pouvez tout à fait faire une une page sur laquelle enfin un site sur lequel la recherche ne portera uniquement que sur ce, que sur ce fond. Donc derrière, là c'est la façon de le faire depuis l'interface professionnelle. Mais sinon, lorsqu'on va dans les profils. On va appeler ça profil. Euh, voilà Ça sera dans filtrage du contenu et domaine. Donc, sinon, j'ai la réponse à ma question. En plus, c'est une bonne réponse. une réponse positive pardon, à la question d'Émilie sur euh, les dates de nouveauté pour le PNB. Donc là, on prend, euh, on, effectivement, on utilise la date de commande euh, qu'on a dans le PND pour, euh, pour calculer la date de nouveauté. Il y a une autre question d'Émilie qui est si je fais un domaine parent sur euh, un genre et que je crée des sous-domaines, est-ce que les sous-domaines héritent des critères du domaine parent pas du tout en fait vous, vous créez une arborescence mais c'est euh, il n'y a pas de lien euh, c'est chaque chaque sous-élément euh, est indépendant euh, des éléments par an donc vous devez redéfinir par exemple dans nos régions là il n'y a pas forcément de critères et puis en dessous j'ai Alsace Goncourt mais euh, il n'y a pas de n'y a pas d'héritage entre les entre les domaines et les sous-domaines euh, tels qu'ils sont définis ici c'est euh, la notion hiérarchique elle sert à ranger les domaines déjà pour les retrouver et puis elle sert euh, si vous voulez faire bah, de la navigation hiérarchique euh, graphique comme on a vu euh, avec les petites icônes sur la page d'accueil tout à l'heure S'il n'y a pas d'autres questions, Ardo, est-ce qu'on peut juste aborder le, le problème de l'hébergement qu'on a eu hier Oui, euh, ben on profite. Oui, donc des explications quand même. Oui, il y a quelques explications. Donc il y a eu, euh, bon pour information, il y a encore. Euh, il y a encore plusieurs communes là, du sud de Paris qui n'ont pas Internet euh, parce qu'il y a eu du, des actes de vandalisme. Il y a des gens qui ont découpé la disqueuse euh, des, des fibres optiques d'orange. Et Il se trouve que euh, l'hébergeur euh, est à Vitry-sur-Seine. Euh, donc, il y a de la redondance, mais malgré tout, ils ont eu des, de fortes perturbations et sur, leur, euh, donc sur, le, sur le data center où sont hébergés les boquets. Et, euh, et donc qu'il y avait des anomalies, ça a provoqué des anomalies sur un certain nombre de serveurs. Les techniciens euh, d'Online, euh, donc notre notre hébergeur, ont décidé sans doute de poser la question de redémarrer notre serveur. Et en redémarrant euh, le serveur, euh, bah, il y a eu euh, une anomalie, une mise à jour. Le serveur a essayé de mettre à jour le, le, le BIOS et euh, ça a posé un problème. Et donc euh, on n'a jamais été en mesure de redémarrer le serveur dans de bonnes conditions. Et du coup, on a été contraint de tout basculer sur un serveur de secours. Donc, le serveur de secours, c'était assez rapide de le mettre en œuvre. Par contre, pour avoir les données à jour, il a fallu resynchroniser toutes les données vers ce serveur de secours. Et ça, c'est un processus qui a pris une journée. Voilà. Donc, voilà, ça explique pourquoi on a eu cette interruption pendant 24 heures des serveurs. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, pour information, euh, la semaine prochaine, il y aura un webinaire sur une fonctionnalité euh, nouvelle euh, qui est le partage des avis euh, donc entre les bokehs. Et donc, euh, bah, on vous encourage à, à y participer parce que euh, c'est quelque chose. Donc, Le, le principe, c'est que vous allez pouvoir... Euh, choisir de, de, de partager vos avis euh, professionnels ou lecteurs avec le reste de la communauté d'évoquer. Euh, et donc, bah, plus il y aura de gens qui participeront à ce webinaire, plus euh, cette fonctionnalité va fonctionner, euh, va démarrer euh, rapidement. Alors, une petite question qui n'a rien à voir. Oui, ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça, <rire> Madame Le Gall donc si vous souhaitez lancer un nouveau profil enfin créer un nouveau profil il ne faut pas appuyer sur la petite étoile la petite étoile ça va l'activer c'est à dire que votre, votre portail va, va, va être sur le nouveau profil Donc, soit effectivement votre portail est ok et c'est bon mais en aucun cas on appuie sur la petite étoile pour voir, pour créer un, un, un nouveau profil là la, la petite étoile va, va faire que ce profil sur lequel vous travaillez devient votre profil principal donc, c'est pour ça que je dis souvent, ne faites pas ça, parce que ça. Bon, après, vous pouvez revenir en arrière. Mais... Oh, il dit oui, mais il est prêt. Ah, bon, alors s'il est prêt, vous pouvez y aller. S'il est prêt, vous pouvez y aller. Mais voilà, n'effacez pas l'ancien profil, comme ça, vous pouvez quand même revenir en arrière si ça dysfonctionne. Voilà, bon, ben, bon courage à tous pour la, pour la reprise. Et puis voilà, on va tous aller voir le portail de Languidic, voir si, euh, si... qu'est-ce qu'elle a fait de beau. Non, non, c'est pas Languidic, euh, c'est euh... c'est Landernau, je crois. Ah, c'est Landernau. Je voyais que Land, peut-être le début. Non, non, non, c'est Landernau. <rire> voilà. Merci à vous.